Bonjour à toi chers spectateurs amoureux de grand cinéma français et de KPDP, genre que l'on ne voit plus si souvent que ça aujourd'hui dans nos salles, et parlons du premier volet euh, d'un diptyque quand même très attendu dans le genre. C'est pas si souvent que le cinéma français fait des diptyques, mais celui-là je dois avouer que si le terme attendu est faible, je pense qu'il était très attendu dans ce cas. Nous allons parler donc des trois mousquetaires partie 1, ce nommant d'Artagnan réalisé par Martin Bourboulon. Et alors l'histoire, nous sommes en 1627, le roi Louis XIII craint qu'une guerre explose depuis la prise de la Rochelle euh, entre les catholiques et les protestants, et dans ce contexte-là, nous allons suivre le jeune d'Artagnan qui débarque à Paris avec un seul objectif, rejoindre les mousquetaires de Monsieur de Tréville. Et pour en parler avec moi, bah, j'ai instinctivement pensé à toi pour une raison, mon cher Kevin. Martin Bourboulon avait fait Eiffel eh, Tout à fait, ouais Donc je me ouais. suis dit, et eh ben, quitte à parlé de bon cinéma français, autant appeler Kevin pour en parler correctement C'est gentil ça va. Comment vas-tu Ça va et toi Bah ben, écoute, euh, je pense que je pas vraiment besoin de placer de gros contexte autour de ce long métrage euh, Les trois mousquetaires est un classique de la littérature française, euh, mmh. réputé pour beaucoup extrêmement difficile à adapter. Euh, il suffit de voir en France, il y a eu très très peu d'adaptations des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est une peur, ou en tout cas il y a un respect évident pour l'œuvre de cet auteur. Euh, il y a aussi cette idée que, pour ceux qui l'ont lu, euh, vous savez très bien de quoi je veux parler, mais ça n'est pas non plus un roman d'une grande palpitance, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de dialogues, beaucoup d'instants de flottement, donc très particulier à adapter, mais donc on se retrouve avec ce projet qui est tout de même assez monumental parce qu'un diptyque autour des trois mousquetaires avec un tel casting, avec une telle ambition et avec une telle envie en plus de remettre au goût du jour un genre qui aujourd'hui n'est bah, pas si présent que ça dans les salles françaises, je veux dire c'est surréaliste de voir que cette année on a deux films de KPDP entre euh, Les Trois Mousquetaires et Vakrou Mourir même si Vakrou Mourir, bon voilà c'est euh, un truc plus qu'un film euh, mais donc on a ce projet qui débarque avec tout de même un gros poids sur les épaules parce que il a coûté très cher parce que on ne sait pas si ça va marcher on ne sait pas si ça va être bon et c'est à ce moment là que je me tourne vers toi Kevin qu'as-tu pensé des Trois Mousquetaires Partie 1 Eh ben moi j'ai beaucoup aimé voilà. Bah, moi je l'attendais hein, comme film, euh, pas parce que je j'aime forcément les trois Mousquetaires mais pour le casting surtout Et parce que je savais que c'était Martin Bourbolon qui faisait le film et que en termes de costume et de décor je savais que ça allait être magnifique J'ai pas du tout été déçu, j'ai vraiment passé un bon moment devant Et euh, très bien rythmé quoi, très bien rythmé donc euh, on s'ennuie pas et je pense que c'était un peu la dynamique à avoir si on voulait capter l'attention des gens, clair. comme tu le disais. Si tu es en train de le relire en ce moment, c'est que, euh, enfin, comme tu le disais, il y avait beaucoup de moments de flottement. Euh, je pense que c'est indispensable d'avoir euh, quelque chose de très dynamique si on veut essayer de capter l'attention des gens. Surtout sur un genre comme celui-là, euh, qui va pas non plus être très... enfin c'est pas le genre le plus apprécié quoi, mmh. le film de KPDP, c'est pas non plus... Euh, voilà. Ça l'a été mais aujourd'hui ça l'est clairement plus... Ah aujourd'hui oui, voilà mmh. c'est ça. Donc euh, si tu veux euh, captiver les gens avec un, un style ou un genre comme ça, il faut que ce soit un peu dépoussiéré. Mmh. Et je pense que les gens, ils ont surtout été attirés par, euh, par le gros casting et, et, et par le fait que euh, ce soit assez mouvementé au final comme film. Donc euh, ouais, moi j'ai passé un bon moment devant, vraiment un très bon moment, et puis bah c'est hyper, euh, hyper beau, hein, visuellement, y a un... comme tu le disais, c'est pas commun d'avoir euh, un diptyque, c'est un truc très, très américain, très hollywoodien. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu un truc dans ce genre là, c'était le diptyque sur Mérine par Jean-François Richet, je crois qu'il y en a euh, pas eu beaucoup depuis Là, Je ne pourrais pas te dire. Mais je crois, ouais. crois qu'en termes de gros films français de cette ampleur-là, la dernière fois ah. qu'il y a eu un truc dans ce genre-là, c'était Mérine de Jean-François Richet ouais, avec donc, Vincent Cassel. Euh, Il y a plus d'une dizaine d'années quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est pour ça. Et puis la bande-annonce, quand tu la regardes, et que tu vois qu'à la fin, c'est fait en deux parties. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai l'impression de regarder un blockbuster américain. Parce que, non, mais en vrai, c'est mmh. très international la manière dont c'est présenté. Ah, bah complètement. Et du coup, euh, je trouve que c'est assez rafraîchissant et c'est cool d'avoir des, des films français comme ça qui peuvent nous prouver que c'est possible de faire, euh, de faire du grand spectacle, mais très propre. Mmh. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors. Je vais avoir quelques reproches à faire au film, mais ça on l'évoquera ouais. au fur et à mesure de, de l'avancée de la vidéo. Mais ouais. dans l'ensemble, c'est vraiment un bon divertissement. Ouais. C'est un divertissement devant lequel on s'ennuie pas, devant lequel on est complètement happé. C'est un film qui arrive à créer de l'attention avec un matériau de base qui honnêtement, même s'il si y a de l'attention, n'est pas non plus l'exemple même du euh, faisons un truc avec euh, beaucoup de mystère et des choses comme ça. Est... en fait c'est très bien adapté mais ça on aura l'occasion d'en parler au niveau de l'écriture mais ça ne me surprend pas au vu des deux scénaristes qui sont occupés de l'adaptation mais c'est très bien adapté tout en gardant la structure tout en gardant les personnages en enlevant ce qui peut un peu plomber le récit oui. mais en dynamisant également à côté les rapports entre les protagonistes. Mmh. Et, bah, par contre, il y a un gros défaut en fait, que je vais reprocher au film. Toi, tu parlais de la beauté des costumes et de la photographie. Oui. J'aurais un souci, mais on en parlera vraiment au niveau de la mise en scène. Je trouve que Martin Bourboulon essaye un petit peu de copier des modèles américains et de ne pas créer sa propre dynamique de mise en scène qui pourrait mettre en relief de la meilleure manière possible les combats à l'épée. Alors C'est un petit peu dommage. Il y a, y a un, un point faible, c'était ce truc-là. Ouais. Je voulais y revenir dessus aussi, mais on en reparlera. On si en veux. reparlera au niveau Il de la mise un truc en scène. m'a ouais. gêné là-dessus aussi. Ouais, non, non, mais... Je pense qu'on est peut-être sur le même. Je pense qu'on sera à peu vue. près raccord, ouais. Mais euh, ok, d'accord. Bon Après, euh, j'ai pas vraiment pensé à ça, hormis les scènes d'action. Mais euh, oui, peut-être qu'il aurait pu faire des choses plus personnelles pour... Euh... Il aurait pu vraiment s'accaparer ouais. le genre du KPDP et je pense qu'il a voulu un peu... Mais, mais c'est comme tu l'évoquais un petit peu, tu sais, quand tu parlais de la bande-annonce, le côté très à l'américaine, ça se voit qu'ils ont voulu, sur pas mal d'aspects, je dirais, orienter le récit pour en faire un, un objet très international. Oui. Qui puisse mais... avoir vraiment une approche qui va vraiment toucher tous les types de spectateurs, quoi pas que c les Français. De toute façon, ça se sent parce que l'intrigue, elle est très... Compréhensible. Ce que je veux dire dans, le sens, dans, dans ce sens-là, c'est que c'est assez... Il euh, n'y euh, a rien de sous-jacent, il n'y a rien d'implicite, il euh, n'y a, a pas non plus de personnages euh, très compliqués à comprendre dans, dans, dans leurs intentions. Tout est très, tout est très mis en avant. C'est-à-dire que même le personnage, du, euh, le personnage de, de Richelieu fait très, euh, fait très méchant quand même. Enfin, je veux dire, euh, dans, dans l'idée, il y a... Y a tous ces plans sont faciles à, à comprendre et sont révélés. Euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais ça aurait pu. On arrive être... à identifier très rapidement la place de Richelieu et ce qu'il ouais, va faire contrairement. Ça, ça aurait à... pu être un petit peu plus euh, implicite dans, dans dans les intentions et du coup mmh. créer un peu plus de richesse euh, pour se dire euh, ouais lui bon euh, il a il a peut-être des mauvaises intentions on ne sait pas encore là tout est très linéaire tout est très euh, un peu. Euh, euh, noir et blanc des fois, mm. je, je sais pas si c'est très clair Si si, je vois complètement ce que tu veux dire C'est un peu un truc que j'ai remarqué, après moi ça m'a pas dérangé, et comme tu dis Vu qu'il y a une volonté aussi de faire quelque chose euh, de, euh, à l'international Pour que beaucoup de personnes puissent le voir hors de France aussi euh, bah, C'est peut-être nécessaire pour avoir une intrigue compréhensible Pour des gens qui n'ont pas forcément lu euh, l'œuvre de Dumas euh, à l'étranger quoi. Complètement Donc, euh, Ouais euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, donc scénario écrit par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui sont deux deux, deux très gros scénaristes du cinéma français, parmi les scénaristes les plus créatifs qu'il y ait aujourd'hui c'est notamment les deux personnes qui s'étaient occupées du prénom, je sais pas si tu te rappelles de ce film avec euh... Patrick Bruel, oui. ouais, oh, oui, monte, qui film, était ouais. très très bon et également d'un film, alors je n'ai plus le titre mais c'était un très bon film avec euh, Mathieu Kassovitz qui jouait un voleur d'identité et j'ai pas envie de dire que c'est un illustre inconnu, mais c'est possible que ça soit ça. Euh, mais c'est deux scénaristes qui, je trouve, sont très créatifs et qui, ici, se sont vraiment accaparés l'œuvre de Dumas. Alors moi, je vais avoir vraiment un œil d'adaptation. Et je vais oui. proposer toi d'avoir plus un œil neuf et vraiment, euh, on va dire, bah, potentiel. Bon, ouais, je ne vais pas pouvoir faire de comparaison, euh, je crois que j'en ai aucun souvenir si je l'ai lu euh, ouais. j'en ai aucun souvenir voilà. Donc, alors disons que je peux te dire déjà que ce qui est très bien c'est qu'ils ont enlevé des persos qui honnêtement auraient plombé le film et l'auraient rallongé énormément en gros ils ont enlevé les valets des différents mousquetaires en gros oui. chaque mousquetaire alors, ça, je, est censé euh, avoir un valet oui il y a Bazin euh, il y a Bazin euh, il y a Mousqueton c'est ça mousqueton, ouais. Euh, mais donc chacun avait un petit peu une place euh, et il y avait Plancher surtout qui était le, de, le, celui d'Artagnan. Ouais. Ouais. Ils ont choisi de les retirer mais ce qui je trouve est une très bonne idée parce que ça permet d'avoir d'autres rapports qui sont créés. En fait ce qui est très intéressant c'est que de la patelière et de la porte ils ont voulu le plus possible faire rentrer un film qui devrait faire 3 heures dans un format de 2 heures. Oui c'est ça mais le truc c'est justement c'est de dépoussiérer l'œuvre pour pouvoir la rendre très accessibles. Mmh. Du coup. Après, peut-être que la question de certains personnages. Alors toi, tu parles de scènes qui sont peut-être déjà passées. Tu as pas vu les persos en question et tu te dis bon, il les a pas mis. Après, peut-être que pour la deuxième partie, potentiellement, on va les voir très brièvement. Très brièvement si est possible, ouais. hein. alors, en fait, ce qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont ils ont vraiment ce parti pris de d'avoir voulu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup dynamiser le film parce que honnêtement. Euh, le bouquin, euh, je pas jusqu'à dire que c'est un peu la communauté de l'anneau, mais dans le genre description, euh, voyage, euh, aller-retour, euh, discussion entre personnages, on est clairement sur ce niveau-là. C'est-à-dire que le film, s'il avait dû être une adaptation littérale, il aurait eu deux scènes de fight. D'accord. La fameuse scène où euh, les trois mousquetaires plus d'Artagnan se retrouvent face aux hommes du cardinal, ouais. Euh, et vaguement une autre petite scène à un moment euh, vers le milieu du film, et sinon on n'aurait rien eu. Et donc il y a ce parti pris de positionner les personnages de telle sorte à créer beaucoup de bastons. Et puis il y a un autre exemple tout simple, dites-vous que l'affrontement entre les trois mousquetaires d'Artagnan et les hommes du cardinal, je crois que les hommes du cardinal sont 8 dans le bouquin Là ouais, ils sont pas mal hein, Là ils puis, sont une ouais, bonne trentaine. Ils sont pas beaucoup hein, au début puis on les voit un peu postés partout. C'est ça euh, voilà ouais, donc ça ils sont très, beaucoup, uh, ça ils sont, sont mondiaux, beaucoup. Hein. Euh, euh, c'est euh. une grosse scène de combat dans le film aussi. Hein. Mais donc dans cette idée là je trouve ça intéressant parce que ça permet du coup de dynamiser beaucoup le film, on sent que c'est l'objectif principal. Ouais. Genre même dès la scène d'intro moi je ouais. me suis dit, attends dans le bouquin c'est pas du tout ça. Oui ça commence très fort déjà, euh, ça, ça commence déjà par une scène d'action euh, même pas à 5 minutes. Oui c'est euh, ça. Euh, ouais. Mais tout est, très, euh, tout est très dynamisé, même dans la rencontre, euh, c'est assez rapide euh, l'introduction des personnages entre eux, mmh. tu vois Alors ça c'est aussi très dynamique dans le, dans le, dans le bouquin, hein. là, ah oui, là okay. pour le coup okay. c'est l'adaptation purement littérale de comment ils rencontrent euh, Athos, Portos et Aramis. Hein. Okay, c'est pour le coup hyper bien fait dans le genre parce que réellement c'est ça dans le livre, c'est vraiment, ils butent dans un, ils butent dans l'autre euh, ils... et le coup du mouchoir c'est super bien rendu, c'est vraiment très très bien rendu parce que c'est à l'identique dans le livre okay. et t'as la même réaction parce que vraiment ça fonctionne du feu de Dieu mais je trouve que c'est ce qui montre à quel point l'écriture de Dumas même si elle a besoin d'un coup de dépoussiérage dans sa base, il y a quelque chose qui fonctionne mmh. dans la dynamique des rapports entre les personnages dans le jeu justement un peu espiègle qu'il va y avoir entre D'Artagnan et, et Madame de Bonacieux euh, dans le jeu qu'il va y avoir ensuite entre Milady et D'Artagnan qui est un jeu presque à mi-chemin entre de la séduction et, euh, et en même temps de la fascination et un petit peu de mystère mmh, et d'appréhension. Ouais. Enfin, ouais. J'aime beaucoup ce jeu-là parce que tu le ressens dans le livre sans qu'il y ait besoin de surappuyer. Tu sens ouais. qu'il y a une tension entre les deux, qu'elle soit romantique ou qu'elle soit entre deux antagonistes, mais il y a un truc qui fonctionne et je trouve que là, ça rend vraiment bien. Et ils ont donné beaucoup plus de place à Milady, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée parce que... Je ne dirais pas qu'elle fait un peu homme de main dans le livre... Mais on sent qu'à mo des moments, elle pourrait agir beaucoup plus et qu'elle fait juste le strict minimum parce qu'on considère que c'est une femme, entre guillemets. Ah bah là, elle a carrément sa part... Euh... Ah bah là, ouais, là sûr, elle a beaucoup le de place. deuxième film est consacré à elle. Le deuxième s'appelle euh, Milady. s'appelle Milady. Euh, non, elle, a, elle, elle est carrément hyper importante. Tu vois que c'est elle qui... Enfin, elle est... Elle est, le, elle est mmh. la femme à tout faire de Richelieu en fait Oui dans l'idée mais comment c'est présenté dans le film on a l'impression que c'est elle qui fait tout mmh. Pour euh, piéger, pour euh, foutre le bordel euh, mmh, Complètement et, voilà. Mais du coup euh, elle a une part très très importante et euh, Eva Green en plus euh, comme ah, choix bah, pour, euh... Ça on aura l'occasion d'en parler au niveau du casting mais c'est clair qu'ils ne se sont pas foirés là dessus euh, Mais ouais après le petit point de reproche que je pourrais avoir c'est euh, ça a beau être dynamique par moments, j'ai presque l'impression que c'est trop dynamique et qu'ils ont, euh, ont voulu presque en faire trop. Alors je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre trop d'événements. Pour donner un ordre d'idée, euh, je n'ai pas du coup fini euh, Les Trois Mousquetaires, mais dans le bouquin, il n'y a pas en fait Athos qui se retrouve emprisonné pour l'assassinat d'un de, de, personnage. Il ouais. y a vraiment juste en fait Athos qui se fait emprisonner, mais c'est en se faisant passer pour D'Artagnan pour infiltrer les geôles du, euh, du cardinal de Richelieu et un petit peu découvrir quels sont ses plans. Donc c'est beaucoup plus orienté sur, euh, on va dire, de, de, de l'immersion, entre guillemets, chez le cardinal ouais, de que juste scénage, de l'emprisonnement. Ouais. Après, bon, la scène-là, moi, je l'ai trouvée très bien. En l'occurrence, c'était pour appuyer aussi le personnage de Milady qui, euh, qui essaye de piéger... Euh, Exactement. Pour... Mais je trouve que dans cette mmh. idée-là, ça fonctionne bien et ça rebondit aussi sur cette scène d'intro qui, dans le livre, est littéralement juste. D'Artagnan qui voit de loin un mec filer une enveloppe à quelqu'un d'autre, qui ouais. est Milady euh, et d'Artagnan qui veut se friter avec Melk, le mec alors que Milady se barre. Donc c'est beaucoup plus linéaire et sobre et je trouve que cette idée d'amener tout de suite une tension et de rajouter ce personnage féminin qui est au centre du coup mm -hmm. de, de, ce, de ce complot, on peut le dire comme ça, ouais, oui, je trouve bien. que ça amène du coup une dynamique de mystère qui est très intelligente mais après, c'est mon autre point de reproche, du coup je trouve qu'il se passe mille trucs Mais genre vraiment mille trucs il y a une histoire de mariage, il y a une histoire d'assassinat, il y a une histoire de qui est coupable, qui l'est pas. Les mousquetaires se font enfermer. En plus, à côté, il faut jouer avec le fait qu'on découvre D'Artagnan, qu'on apprend à le connaître, qu'on voit sa relation avec Madame Bonacieux, etc. Alors, je sais bien que c'est un premier volet, donc forcément, mm -hmm. on balance toutes les infos là et dans le second, il y aura beaucoup moins de choses à développer. Oui. J'aurais aimé peut-être un meilleur équilibrage et peut-être amener d'autres éléments dans la suite plutôt que de tout de suite nous les balancer là. C'est peut-être le seul point que je peux reprocher parce que je trouve que dans le livre c'est beaucoup plus fluide parce que déjà on est tout le temps quasiment du point de vue de D'Artagnan, on ne décroche jamais de son œil ce qui peut-être permet à nous en tant que lecteur et potentiellement en tant que spectateur de mieux s'immerger dans le récit mais peut-être c'est le seul vrai point sur lequel je peux mettre un petit haut là parce que sinon le reste est vraiment bien foutu Ouais alors moi, je comprends ton point de vue, moi je ne l'ai pas ressenti pareil mm -hmm. pour le coup je, Enfin, Il y a beaucoup d'informations, mais je trouve pas que ça soit euh, problématique, mmh. euh, et on n'est pas perdu, pour le coup. Après, oui, il y a beaucoup de trucs, il mmh. se passe beaucoup de choses, c'est sûr. Euh, mais euh, justement, euh, moi je trouve que c'était plutôt bien structuré, pour le coup, et ça m'a pas du tout dérangé. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, il y a eu ça... Euh... Ça ah oui, non m'a pas par euh... contre dans cette dynamique là ça fonctionne super bien et c'est vraiment très bien lié les uns aux autres c'est juste que peut-être il aurait fallu en mettre moins bah après, en sorte euh... que ça soit moins indigeste potentiellement sur la Je... longueur ouais, après oui peut-être que comme tu le dis euh, ils ont peut-être mis trop de choses dans la première partie et dans la deuxième ça sera peut-être plus calme peut ou peut-être pas peut-être que justement la deuxième sera aussi je pense euh... que dans la deuxième, il y aura beaucoup plus d'action à mon avis et beaucoup moins de, de blabla que dans cette première ben, partie. Peut-être. Hein. Après, ça permet aussi de mettre beaucoup de choses dans la première partie en termes de développement et de relations entre les personnages pour ensuite la, faire la continuité et la tout fin. Et ça, euh, tu parlais de D'Artagnan et de Milady tout à l'heure. Il euh, y a peut-être un jeu un peu de, de fascination ou de séduction. Tu vois, ça ne se ressent pas beaucoup dans le film. Peut-être un peu plus à la fin au moment où elle, elle, elle s'échappe. Mmh, tout à fait. Ça commence peut-être à ce moment-là et dans la deuxième partie, on aura peut-être plus cette relation qui sera mise en place. Après, euh, oui, on a, un, on a beaucoup euh, l'œil sur D'Artagnan euh, dans le film. Mais euh, moi, ce qui m'a plu, c'est euh, le fait de s'intéresser à une, une première partie où on voit D'Artagnan avec euh, euh, Aramis et, euh, et Porthos. Et ensuite, d'un autre côté, on a que avec euh, Athos. Oui. Moi j'ai beaucoup aimé ça parce que du coup euh, on, voit, on les voit enquêter tous les trois quand Athos est emprisonné et après on a unique, un unique moment avec euh, Athos qui nous parle de, de son histoire euh, avec enfin, son histoire qui. Euh, et est sans être une histoire d'un ami proche à lui. Oui, voilà. mais, on, mais on sait très bien que ça voilà, n'est pas l'histoire de Séchie. Et d'ailleurs, cette scène-là est très très bien transcrite par rapport au bouquin parce qu'elle a vraiment la même teneur, même si dans le livre, ils sont supposés être sous à ce moment-là. Mais je trouve qu'elle a la même teneur. Ah, mais justement. Ça n'aurait pas rendu pareil. Ouais, parce que ça, ça accentue un peu la souffrance et la mélancolie du personnage. Tout à fait. Tu vois un peu euh, euh, la, la fougue. Chez les deux autres qui sont un peu plus jeunes, il y a plus de légèreté, ils rigolent, ils, mmh. ils, ils ont l'impression que la mort c'est un peu une blague. Ouais, c'est ça. Et lui, et lui, il a déjà beaucoup plus vécu. Et ouais. lui, il est calme parce qu'il sait beaucoup de choses et il a eu beaucoup de choses. Et du coup, il a l'impression que la vie et la mort c'est un peu un même équilibre. Il se mmh. dit il euh, y a plein de phrases trop belles qu'il dit dedans sur euh, oui, euh, si, je, si je meurs, c'est pas grave parce que je, je tiens pas assez à la vie pour. Euh. Bah, c'est pendant son, c est c est son procès où il son dit procès, ouais. je ne sais pas et je n'ai pas envie de mentir parce que je ne tiens pas je assez, assez à, la à la vie pour vrai. ça. C'est ça. C'est beau. Et beau. franchement, il y a eu plein de... Je crois que c'était un des persos que j'ai préféré dans... Dans, le... dans le film, du coup. Vraiment, euh, des... quand il parle, Vincent Cassel, t'es envoûté un peu. Même cette mmh. histoire-là, tu l'écoutes. Il a une petite voix un peu, euh, un peu calme, assez profonde. Donc je... c'est même mieux qu'il ne soit pas bourré pendant la scène. Euh... Ouais, je suis d'accord. En termes de mise en scène, donc on est sur une mise en scène de Martin Bourboulon. Alors il est bon de rappeler que ça n'est pas la première fois que Martin Bourboulon fait équipe avec Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, puisque c'était lui qui avait réalisé Les Papas ou Maman. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces films avec Marina Feuys et, ah, euh, et, et Laurent euh, Lafitte. Oui, d'accord. Et bien ah, c'était oui. également eux qui scénarisaient ça, et c'était lui qui réalisait. Ah, bah, ah d'accord. C'est surprenant. Hein. <rire> ouais. euh, donc, je trouve que dans la mise en scène, Martin Bourboulon a... Je... Alors, je vais un peu dire la même chose que j'avais dit sur Eiffel, c'est à dire que plastiquement parlant c'est très léché, il y a un très joli travail de production design, les décors mm -hmm. sont fantastiques, euh, les costumes sont flamboyants, il euh, y a un travail autour du jeu sur les lieux qui est vraiment exceptionnel parce qu'il y, y a une pluralité de lieux qui est absolument folle. Oui c'est vrai. Mais je vais redire ce que j'ai dit au début, Martin Bourboulon il ne sait pas hyper bien filmer les scènes d'action et c'est un poil voilà. décevant. C'est ça que... c'est aussi ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'en soi, c'est le centre nerveux de ce type de film. Avec, bien évidemment, les séquences de dialogue et la mise en relief des, des décors. C est, c est, ouais. Mais cette partie-là, il avait déjà montré sur Eiffel qu'il savait parfaitement construire ça. Je veux dire, s'il y avait un truc qu'on pouvait pas reprocher à FL, c'était que visuellement et plastiquement, le film était super bien foutu. Ah oui, c'est sûr. Il ouais. était vraiment exceptionnel. Il y avait un très joli jeu et un très bon équilibre mmh. entre effets spéciaux et prise de vue réelle. C'était hallucinant. Ouais. C'est exactement le cas sur les trois mousquetaires. Ouais. C'est vraiment bien foutu. Alors, le seul point vraiment plastique sur lequel je peux avoir un défaut à remettre, c'est que peut-être il aurait fallu mettre un peu plus de couleurs. Un tout petit peu. Euh, bah En fait, sur les... les, les... Les plans euh, grandeur nature, euh, paysage ou autre, j'ai l'impression qu'il utilise des filtres mmh. peut-être euh, pour assombrir l'image, euh, pour l'assombrir, pour la décolorer, un, un euh, presque la désaturer. Enfin, c'est. en fait, je me suis posé la question sur la scène de fin, euh, la poursuite à cheval, mmh. et je me demandais quand je regardais la scène si oui ou non elle avait vraiment été tournée de nuit ou si euh, elle avait été tournée de jour et retravaillée en post-prod Je pour pense qu'elle a été couleur. tournée au lever du soleil, avec très peu de lumière, et qu'ils ont rajouté un petit peu de post-prod pour voilà. faire en sorte qu'on pense que c'est vraiment de nuit. Je voilà. pense qu'il y, eu, euh, y a eu un petit bidouillage derrière sur mmh. la couleur, et du coup il euh, y a la scène d'ouverture qui est exactement la même, euh, euh, D'Artagnan il est tout seul à cheval, euh, on entend l'orage qui gronde derrière, c'est pareil, je pense qu'il y a peut-être eu un travail sur la couleur aussi pour, euh, pour assombrir l'image. Tout à fait. Euh, après, euh, il y a un plan que j'ai adoré, c'est quand on voit le duc arriver sur les plages de Normandie Oui, c'est vrai qu'il est Avec très beau celui-là le celui bateau, le navire derrière, ça mmh. c'était trop beau mmh. Vraiment ce plan-là, je l'ai trouvé magnifique Et après, oui, le, le gros bémol, c'est les scènes d'action et, euh, et en fait, je me suis fait la remarque, je me suis dit c'est mal filmé en fait En fait, le problème, c'est que au début, je pensais que c'est parce que j'étais un peu fatigué que je le, regardais, je le regardais sur le grand écran, que je m'étais mis sur le côté de la salle et que peut-être, comme ça bougeait beaucoup, mes yeux ils avaient du mal à suivre parce que l'écran est assez balèze en une et en fait euh, après je me suis dit non je pense que vraiment il euh, y, euh, y a un problème avec la caméra quand. en fait c est, c est, les scènes j'ai l'impression qu'ils suivent à la caméra à l'épaule en fait en fait je pense qu'il y a deux gros soucis sur la mise en scène de Bourboulon au niveau des scènes d'action. Le premier souci, c'est qu'il y a euh, John Wick et plein d'autres films d'action américains qui sont passés avant en termes de parfaitement capter l'action, ben la ça... mettre en exergue, la mettre en relief, par, euh, arriver à lui donner de l'ampleur, tout en restant centré sur un perso. Oui. Mais après, on est sur des combats différents. Donc, j'ai pensé à ça dans un premier temps. Et ensuite, je me suis dit, ah mais attends, c'est exactement filmé comme les trois quarts des films d'action qu'on a en ce moment tout à fait c'est un plan séquence c'est un plan séquence et toutes ça les scènes d'action c'est euh, un plan séquence on passe de Arabis, qui passe à un autre perso qui repasse à un autre perso c'est des plans c'était un plan séquence comme les plans américains que l'on peut faire dans les films de super héros que, les Avengers ils avaient fait ça tu sais quand euh, Whedon avait fait le premier Avengers tout à il avait fait un plan où on passait d'un personnage à un autre et là c'était ça sauf que sauf que en fait je, je trouve que c'était euh, ça bougeait partout et ça des fois hein, je me dis attends c'est quel personnage là il, c'était un peu, un peu brouillon en fait. Et puis un autre défaut, et alors moi qui... Euh, J'arrête pas de le répéter quand on parle de ça malheureusement en France, mais euh, voilà. Donner du recul oui. à la mise en scène. Oui. Parce que certes, c'est bien d'être proche des persos, moi j'ai aucun souci Mais là, ce qu'on est supposé voir, c'est deux mecs se battre à l'épée. Ouais. Donc, avec un peu de recul... Mais surtout pour des combats rapprochés, euh, il, faut, il faut un peu espacer si tu veux voir tous leurs mouvements et là pour le coup oui c'était vraiment c'était trop près de tous les persos euh, cette scène là et du coup elle aurait pu être beaucoup plus belle et la, la, première, euh, la première scène euh, d'ouverture d'action elle était un chouïa, un chouïa mieux mais, ah, et encore moi je mais, suis euh, pas euh, convaincu je, où... euh, je la trouve moyenne moi par contre il y a un moment, tu vois, dans la fameuse scène d'action dont on parlait avec euh, les trois mousquetaires et D'Artagnan contre les hommes du, du cardinal, c'est la fin, quand D'Artagnan fait un duel avec un autre perso. Oui, Là, par là contre, la mise différent. en scène prend un peu de recul, ouais. et vu que c'est plus posé, là, ça fonctionne. Ouais. Mais quand il y a euh, 20 mecs qui se bastonnent contre quatre gars, ouais. là, ça, ça ne fonctionne pas, et c'est vraiment le... le... C'est un vrai. bordel ouais. bah, C'est un peu un bordel, sachant que, justement, comme tu dis, il y a beaucoup de figurants derrière. Euh, les hommes du cardinal, ils sont beaucoup. Donc ça fait un peu, euh, ouais, ça, ça fait un peu euh, mal à la tête quoi, euh, mmh. pour le coup la scène elle aurait pu être mieux, mieux faite. Ouais, il y a une scène un où dommage. ce style là fonctionne, euh, sans spoiler, c'est la scène de fin, entre guillemets, dans l'église. Où là ça fonctionne parce euh, oui. qu'il est supposé y avoir une cacophonie et une débandade. Elle très belle, par contre. Donc là ça fonctionne, ouais là ça marche, parce que le style entre guillemets de la scène et ce qui se passe, fait que ça appuie celle là elle fonctionne et celle euh, où le duc se fait attaquer avec euh, la reine aussi oui tout à fait mais parce, parce que, que pareil le yes, combat ça. est en arrière plan exactement c'est différent mais celle-ci elle est beaucoup plus belle en fait c'est vraiment les, les, les scènes immersives euh, qui sont un peu ratées euh, en, mm. en, en termes de euh, ouais de cadrage euh, en vrai euh, c'est beau de dynamiser euh, de dynamiser un plan parce que c'est une scène d'action on veut la rendre euh, on, veut, on veut la faire bouger c'est normal mais il euh, y a des méthodes beaucoup plus peut-être belle pour le faire belle, sobre, plus ouais. élégante moins, moins, Après, euh... je sais pas est-ce que c'est qu'il y avait vraiment beaucoup moins de machinerie qu'on peut le penser et que du coup ils n'ont pas utilisé des grues ou... Euh... mais c est, c est, je pense pas que ce soit pas. nécessaire parce que tu vois, tu parlais de John Wick. Alors, c'est pas comparable parce que. Enfin, c'est comparable dans l'idée parce que c'est des scènes d'action. Ouais. Après, John Wick, c'est l'essence même du film. C'est ouais, l'action. Donc, heureusement que c'est bien travaillé, sinon, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment Mais dommage. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu prends John Wick, on peut très bien faire une scène d'action dynamique en faisant un plan fixe. Tout à fait. Tu vois Et euh, du coup, ici, je pense pas que ce soit la problématique de se dire, ouais, il y avait pas. Euh, si, si on avait fait un plan fixe, ça aurait pas été beau. Je pense pas. Je pense qu'ils avaient tellement tout. Euh, sous la main pour faire quelque chose de beau, même en laissant un plan euh, fixe. Je pense qu'ils n'ont pas pris cette méthode-là. Mais si tu as des décors magnifiques, des costumes magnifiques, la musique qui est omniprésente de A à Z, alors que pour un film français, c'est pas forcément un truc que tu peux avoir tout le temps. C'est ça. Et là, tu as de la musique tout le temps pour, a, pour avoir une tension en permanente. Ça joue beaucoup sur une scène en vérité. Mm. Tu gardais ça en plus, je pense que ça aurait été très propre. Mm. Tout à fait. Je pense. Petit point, la musique fait très Hans Zimmer. Trop Hans Zimmer, peut-être. Je trouve que Guillaume Roussel, il y a quelques tonalités. Euh, j'ai presque eu l'impression de regarder euh, Batman par moment. Euh, je t'avoue que ça me perturbe ah ouais un peu. Ah oui, oui. Okay. Il y a ah, des ouais. tonalités, oh. je t'avoue que j'étais un peu en train de me dire. Eh, mais c'est The Dark Knight, ça Moi, j'ai pensé non. à une petite musique de. Bah, C'était Zimmer, de toute façon. De, euh, du premier Sherlock Holmes. Oui, c'est vrai. Il y a une scène, j'ai pensé à Sherlock Holmes parce que c'est la scène où. Euh, euh, comment elle s'appelle du coup euh, Celle qu'il aime euh... Madame Bonacieux Oui. Quand on la voit euh, marcher mais un peu avec un, un regard euh, soucieux d'être poursuivie. Ouais. Pensé, je, je pensais à Irene Adler euh, qui était faite par Rachel McAdams dans oui, Sherlock Holmes qui, qui marche dans la rue, qui a l'impression d'être un peu observée et il y avait des petites tonalités. C'était oui. un peu Sherlock Holmes pour cette scène-là. Ouais, bon. ouais, non, non mais et je après, vois ce que tu veux dire en plus, oui. Après, là, quoi, Guillaume fait. Roussel a dû bien ouais, réviser son Handzimmer avant de, que, avant ouais, de vous faire vous la bande de dessus, encore hein. C'est clair. Voilà, mais bon. Euh, casting, il faut qu'on parle de ce casting qui est tout de même assez monumental. Euh, on va peut-être se faire les rôles, on va dire, un peu plus secondaires dans un premier temps. Euh, donc rôle secondaire, on pourrait parler donc de Eric Rough et de Marc Barbet qui jouent donc respectivement le cardinal de Richelieu et Monsieur de Tréville. Ouais. Je trouve les deux acteurs extrêmement charismatiques et ce qui est intéressant c'est qu'ils leur ont donné des petites similitudes physiques. Je trouve que les deux acteurs se ressemblent un tout petit peu. Ah ouais. Ouais, un tout petit peu, tu vois. Il y a un, notamment un face à face où je me suis dit Ah ils ont un peu le même profil quand même. Donc ah j'ai bien ouais. j'ai bien aimé ouais. ce jeu là. Euh, dans les rôles plus euh, plus secondaires, on a Lina Koudry, Vicky Cripps ainsi que Louis Garel Ouais. Tous les trois très très bons. Lina Koudry étant une excellente actrice un peu plus. Alors, en plus. Euh... Oui. Alors Lina Koudry c'est Madame de Bonacieux. Alors elle je la connaissais. Oui elle, elle jouait dans novembre. Elle euh, jouait dans novembre, novembre 60, notamment. Ouais. Elle a joué dans Papicha. Vicky Cripps qui joue donc la reine. Alors elle par contre je la connaissais pas. Alors c'est une actrice très connue en Allemagne. Ah, elle est, elle okay. est très très très connue Vicky Krieps. C'est ce pas la première fois qu'elle tourne en France Elle avait tourné notamment dans le dernier film dans lequel elle avait joué Louis Garel Ah ok d'accord Et elle, euh, non, non, elle est impressionnante Il y a Louis Garel ah, Louis Garel je le trouve incroyable moi, Qui non est vraiment vraiment vraiment euh, fou Je trouve qu'il a vraiment une très très bonne manière d'incarner le, le, oui. le, le roi Vraiment il le fait très bien Louis XIII il arrive vraiment à lui donner... Euh, ce, ce petit côté un peu hésitant tout en étant déterminé. Je trouve que ça fonctionne et, bien. Et je trouve qu'il y a quand même un côté enfant. Oui, c'est vrai. vrai. C'est ce côté un peu capricieux. Euh, mais qui... ça, de toute façon, Louis Garel le joue tellement bien, ça. Tu sais, il n'est même pas forcément exprimé de fou, mais ouais. tu, tu le sens dans l'hésitation, dans, dans, dans, dans, dans le, le ton de sa voix. Il y a un côté encore un peu enfant, même dans la démarche. Mm. Et du coup, c'est vachement bien parce que du coup, ça accentue le fait que ce ne soit pas lui qui dirige. Oui. En vérité. Donc, euh, je trouve que son interprétation était trop bonne. Ouais. Alors, je suis d'accord. On a Eva Green qui joue donc ouais. Milady. Eva Green, Eva Green qui n'a nope. Plus rien à prouvé, je pense, euh, la grille est magnifique. Un charisme et un charme incroyable. C'est ça, et là euh, c'est hyper bien utilisé tout en, ayant, euh, tout en en faisant une femme forte, pas bah. du tout juste une femme de main qui va faire 2-3 euh, banalités pour le cardinal de Richelieu, ah, c'est vraiment a un personnage qui a, oui, qui a de la ont... puissance et de l'ampleur dans le récit. Ouais, ils ont, ils ont vraiment recalibré le personnage, euh, je pense. Ouais, euh, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment dans le film, euh, Eva Green est avec une perruque blonde. Oui. Alors, il faut savoir que Milady, dans les romans, est blonde. Ah, donc, là, en fait, bon. c'est un petit okay. clin d'œil par rapport à ça. C'est oui, très, très, très passer bien passer senti. pour, euh, pour la, la personne du début. Euh, c'est ouais. ça, c'est oui. très, très bien senti, je trouve. Euh, et puis après, donc, nous avons Pio Marmaille, Vincent Cassel et Romain Duris qui jouent respectivement donc euh, Portos, Athos et Aramis. Mmh. Euh, les trois sont démentiels, mais quand je dis démentiels, c'est-à-dire que vraiment, ils ont la carrure parfaite pour jouer les personnages. Ouais, c'est hallucinant. Ouais, et puis c'est surtout que tu sens la différence euh, de caractère entre eux. Bah, sans, sans pour autant qu'il y ait beaucoup de dialogue. C'est ça, Pio Marma, il joue le, le jeune mousquetaire très espiègle et complètement éclaté. Un peu euh, bourrin. C'est ça, Romain Duris, c'est le grand romantique, très charmeur, mais ah ouais, également gentilhomme. Ouais. Et Athos, c'est euh, le vieux mousquetaire qui a connu euh, tout plein de choses, qui a vu la guerre et qui, ouais, euh, qui, qui a le passé. Enfin, les trois, vraiment, jouent hyper bien ces archétypes qui pourraient être très clichés en se les accaparant et en en faisant des héros qui, du coup, marquent profondément le spectateur. Moi, ouais. je trouve ça hallucinant. Ouais, je trouve que on est vite euh, pris, euh, l'empathie c'est pas le mot, mais on rentre direct dans leur euh, dans leur personnage mmh. assez vite. Et pourtant, ils ont pas énormément de dialogue par la suite, non. plus quand on les présente. Exactement. Au début. Mais ensuite, il euh, n'y a pas tant que ça de dialogue, mais il euh, y a un truc un peu naturel euh, qui se passe euh, quand tu les regardes juste à l'écran. Et l'alchimie entre eux, elle, elle, passe, ah, elle, elle est, est folle. Fou, euh, elle vraiment. est folle. Et puis, donc, nous avons François Civil qui joue donc d'Artagnan. Ouais. François Civil qui euh, est clairement le mec, entre guillemets, qu'on pourrait amener, appeler le sauveur du cinéma français audacieux. <rire> le mec joue dans Mon Inconnu, le mec joue il dans euh, Le Chant du Loup. Ouais. Là, il joue là-dedans et il porte littéralement les deux films. Enfin, j'ai envie de dire, on peut ah l'appeler ouais. le sauveur du cinéma français hein, par moment. Euh, C'est euh, clairement un des acteurs en, en vogue... Euh... Bah ça enfin, va faire 5-6 ans que c'est quand même un des grands acteurs en vogue, hein. c'est impressionnant, ben, il arrive à euh, ouais, imprimer mais... quelque chose, euh... moi je trouve ça fou qu'un acteur... C'est un grand talent, je trouve ouais, ça, donc... il arrive aussi bien à s'imposer, entre guillemets, euh, de... devant les yeux des spectateurs, des producteurs et des réalisateurs comme étant un essentiel. Ouais, et moi je, le mets, je, le mets un... je fais toujours l'approchement avec Pierre Ninet pour les deux, après les deux se connaissent très bien, ils ont joué ensemble. Euh, je crois ah bah ils ont fait la série ouais. casting ensemble et puis ils avaient fait Five, tout à et ils fait et ils ont une autre série en cours du même réalisateur Bigger Gottesman ouais. qui va sortir aussi sur Netflix ils sont tous les deux encore dans, dans, dans le projet Donc, euh, mais je les mets un peu au même, euh, au même calibre c'est des, des acteurs euh, hyper talentueux très charismatiques et qui euh, qui sont euh, qui sont un peu meilleurs. de la même génération et qui sont ouais. considérés comme deux portes étendards du cinéma français. c'est ça. Enfin, je crois qu'ils ont un chacun... un peu piliers, un peu obligé de... Ouais. Ouais. Je crois qu'ils ont chacun eu une année où ils avaient quasiment 4-5 films avec eux en tête d'affiche ah, qui sortaient. pas étonnant. L'année ouais. du chant du loup, euh, c'était euh, François Civil qui portait 5 films sur ses épaules. Et t'avais pas euh, euh, Sauvé ou Périr, c'était pas la même année ah, euh, Alors c'était pas la même année, c'était l'année suivante. Ah, ouais. C'était l'année suivante et pareil, il y avait Pierre Ninet qui avait 3-4 films qui portaient sur ses épaules, enfin, c'est hallucinant les deux, comment ils se sont imposés comme deux mecs qui sont capables de, de tout jouer quoi en plus Oui c'est vrai, et, mm. ouais. et en plus euh, je sais pas, c'est le, le sourire de, de Civil, ah bah, il fait est... rire il est... parce qu'en fait tu vois les, toutes les scènes avec, à euh, chaque avec, euh, ah, fois j'oublie Madame Bonacieux Oui, ah bah. <rire> en fait t'as l'impression de, de, que c'est un peu hors contexte, où ça sort un peu de, euh, de l'atmosphère du film mais en même temps c'est hyper c'est des petites quoi. parenthèses ouais, un petit peu mais ouais ah mais c'est vrai qu'il a un sourire quand même moi je le rapproche beaucoup au sourire ouais. de Denis Quaid le sourire un peu espiègle de grand enfant <rire> ah, et ouais. en même temps tu le regardes et tu te dis ah ouais toi t'es un bon gars toi et <rire> et il, il, il, il, il... à chaque fois qu'il sourit c'est à euh, pleine bouche oui c'est ça trop, non, trop mais drôle, ça fonctionne ouais. super bien euh, on arrive à la fin de cette vidéo sur euh, les trois mousquetaires partie 1, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu attends aussi de Milady du coup double question alors déjà ce que j'en retiens, euh, bah, un très bon moment passé devant, film que je reverrai plusieurs fois avec plaisir, et, et film qui fait du bien aussi euh, pour un peu changer le, le cinéma français, enfin donner un peu une autre saveur. Mm -hmm. Donc euh, ouais, film que j'attendais et j'ai pas du tout été déçu. Après pour, euh, pour la suite, euh, qu'est-ce que j'attends euh, bah à peu près la même chose que ce que j'ai vu en, en vérité comme j'ai pas forcément de, de, de comparaison avec l'œuvre euh, d'origine vu que, comme je t'ai dit soit je l'ai pas lu soit je l'ai lu mais il y a très longtemps j'en ai aucun souvenir j'ai pas forcément de comparatif euh, après si on peut avoir euh, un peu plus de développement sur les persos de Pio Marmaille et de euh, Romain Duris donc Porto Ceramis ouais j'apprécierais. ça ferait plaisir et après j'ai cru comprendre qu'il euh, y avait une histoire du coup entre Athos et... et Milady. Bah oui, je crois oui qu'il y a un truc, je en... suis pas encore arrivé là mais je crois qu'il y a un truc bah, oui. Alors la scène où elle s'enfuit à la fin, après avoir euh, volé les colliers, il euh, y a un échange de regards qui n'est pas du tout innocent. Mm. Et j'ai cru hier quand j'ai essayé de refaire un petit peu une mise à jour de l'œuvre j'ai cru comprendre qu'il y avait une oui, histoire. Oui, non, mais quoi. je pense qu'il y a un truc. Ouais. Du coup, si c'est le cas, j'aimerais bien avoir un peu plus de développement, et je pense que ce sera le cas vu que le, le, le film porte son nom. Ben, plus de, de, de développement entre elle et les mousquetaires, voir mm -hmm. un petit peu comment, comment ça pourrait se passer en termes de relation. Moi, je suis plus voilà développement du per des persos, quitte à avoir quelques petites longueurs, ça me dérangerait pas. et si les scènes d'action peuvent être un petit peu mieux travaillées, je serais pour. Après, je ne pense pas étant donné que les films ont été tournés en même oui, temps. Bah oui, c'est ça. Malheureusement, euh, voilà. je crois que la mise en scène sera un peu à l'identique. Mais, bon. mais après, pour le reste, si on reste comme ça, je vais, euh, je vais apprécier, il n'y a aucun problème. Mm. J'en retiens un très bon film. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des maladresses, il y a des petits loupés, mais pour autant, ça n'en a rien au charme de ce long métrage qui sort clairement de l'ordinaire en termes de films français. C'est un bon film, c'est un film audacieux, c'est un film qui prend aux trip, c'est un film qui est pas parfait en termes de mise en scène et a beaucoup de petits défauts qui plombent l'ensemble, mais ça reste une, un film pour ses décors, pour les costumes, pour les personnages, pour l'époque qui fonctionne. Et ouais, ouais il nous verrons bien ce que ça donne, mais si on reste sur la même longueur, moi je suis plutôt confiant sur la grande qualité de ce long métrage, sur le fait que euh, ça peut donner un coup de boost au cinéma français, encore une fois, si les gens vont le voir. Ouais et justement, il ne faut pas s'arrêter au fait que ce soit un film de cap et d'épée aussi. Parce qu'on a l'impression que ça peut un peu euh, être. Euh, on va être un peu réticent en se disant Ouais, ils vont se battre avec des épées, c'est chiant. Pas du tout. En fait, non, parce que l'histoire, elle, euh, elle peut être appréciée même si on n'aime pas forcément le contexte. Mmh, tout voilà. à fait. Donc, euh, il vaut le coup d'œil. Exactement. Même... Tu as. Parfaitement conclu cette vidéo, donc nous allons rester sur ces magnifiques mots. Merci mon cher Kevin, merci d'être venu. Merci à toi. Euh, bah on te retrouvera du coup en fin d'année pour parler pour le 2010, la de 2010. Mais je pense qu'on te retrouvera d'ici là. J'ai notamment un petit film en tête qui va arriver courant juin euh, avec euh, un autre type de roi, mais qui va à mon avis te tenter. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. Et comme dire les Trois Mousquetaires. Un pour tous et tous pour le cinéma. Oh c'est beau ça. A plus <rire> J'ai des idées à la con, des fois. J'ai des phrases de conclusion. Je sais pas, je sais bien. J'ai tenté un truc. J'étais sorti heureux. il y a deux minutes avant dans la tête.